Et hey bonjour à tous, c'est mes Zorro, on se retrouve sur Spider-Man 2 Spider-Man 2. Une référence au film quoi. Je peux pas descendre, donc il faut juste choisir. Euh... C'est parti, c'est mon obligé d'utiliser les flèches de mon clavier pour faire ça. Link, attaque, par tapping. Ah, ça raconte un... la histoire Ça ne Je... sert pas car, mais si vous avez regardé le film, parce que oui, c'est... Ta gueule On n'est pas américains, mais on est... Le problème avec Link ça a l'air aussi sur ce jeu Pas normal ça J'ai testé une fois mais... j'allais, j'avais testé. C'est comme ça qu'on voit. En vrai, faut faire ça. ça pas. Non, c'est l'ex c'est le 26. Détruire, c'est bien ce que je disais. Ok. You putain. jeu, peut-être je vais prendre un rat. il va tourner par là. Ouais! Je suis trop bon à ce jeu! Hop là! Ah, ah ça n'a plus! Dis-moi qu'on on en début, ça à la game Je comprends beaucoup de pieds! Pied. Oh yes! On peut faire ça! J'adore faire ça! <rire> <Ouais>. Ah! <rire> Wesh! What? J'ai fait quoi là! Pas Deux des coups de poing! <rire> C'est un peu tard, viens. C'est tard, quotidien. C'est tard, quotidien. C'est tard, quotidien. C'est tard, C'est tard, C'est tard, quotidien. C'est C'est C'est C'est C'est Ouais, mmh. C'est is... ouais, en fait, C'est je mets pas les quelques pour faire pour me pas du tout à c'est tu peux gros qu'est ce qu'il fait dans un une à Mais je sais, mais pourquoi en fait Je comprends pas. As une question ça Ah j'ai réussi Don't worry about us tue Oh l'air je suis salagement Ah merde c'est des flics ça c'est un méchant, c'est ah, des six Mais ils sont authentifiques c'est bon Ah j'ai fait quoi J'ai enlevé son pense Excuse moi mec je suis derrière toi hein. ah, ben, tu fais ça. Ok. C'était que je dois déglinguer d'abord. Ah, c'est le mec lui. Mais tu as vu ça Dès que je saute Quoi Non mais dès que je saute ça bug plus. Dès que je suis en l'air. Ouais c'est sûr, il y a quand même un fichier. Bonjour, wesh. <rire> oui. Tape-moi. Mais c'est trop bizarre, wesh. Oui. Peut-être enlever un, un petit peu de... Allez. Peut-être enlever un petit peu de... Bon, rien à faire, les petits... De, de, de la grandeur de l'écran. ça va attends, attends je ferai du courant pas je joue dans les gars. Hein. moi je dois jouer dans l'air c'est quand je suis en l'air en fait que je sois pas à terre ou pas je dois peut-être tuer tout le monde en fait voilà je suis posé <rire> ça bug. Continue. Si bon. ça devrait pas de lag, je peux à côté ça lag moins. c'est eu... logique. Non mais c'est l'autre émulateur qui bon, est pas très optimisé, donc c'est très mal. Bon, c'est pas grave, de toute façon. Qu'est-ce que je dois faire J'imagine que je vais utiliser mes coins dernier pour... J'ai moins de bruitage que deux ans. Qu'est-ce qu'ils veut Non, pas ça on pas dit... Bon, Il C'est à l'intérieur que ça va être du proviseur. Ça a un certain angle. Ça peut être comme ça. tu ouais, pardon. Moi je... Ouais, ouais, je dois le bon. Bonjour monsieur. Oh, j'ai. Il Mais Euh. C'est quoi ça j'avais dit d'enregistrer encore parce que c'est pas ça. Part. Allez, ok, il faudrait se jouer en sautant. C'est bizarre. Ah, okay. oh, il y a un truc là. Oui, vas-y, bon, ça, ça marche. On descend, mais descend. Mais non, je vois ça, ça. Euh, non, je suis étonnable euh, ça se fait quoi select <rire> c'était select ah ok c'était ça j'ai ouvert la porte rouge donc après je m'arrête hein. c'est pas grave quand même et les je continuer. Donc on a ouvert cette porte là cette porte là donc okay, ça c'est la suite j'ai fait quoi là des fois je fais des trucs mais je comprends pas hein. moi je l'ai fait en fait mais c'était classe Mingo sur plutôt c'est des mots plutôt ah, ouais. je compris, je sais pas les ben non, je quand il y avait tout ça live on s'inquiète ouais, pas il y a du montage par dessus pour voir les deux morceaux parce que là j'ai fait une coupure en deux je comprends les touches hein. ok mais j'ai peut-être installé un autre euh, PSP parce que celui-là il, il fait bugger mes jeux ce qu'on veut Wesh, il dehre pour terre. Bon. Qu'est-ce qu'il fait là Il fait quoi là Là puis la caméra, c'est incroyable. Je touche la stick, je fais des trucs bizarres. Ok, ouais, je peux m'accrocher accro au plafond de là. Tourne la caméra, s'il te plaît. Merci, je vais tourner comme ça. Pourquoi tu je comprends Je dois faire. Bon, oui. <rire> J'ai appuyé sur Select, je crois. Encore ouais, lui, je vais le battre. Peut-être, je, ah, mais... je suis pas touché. J'ai con moi. Je sais pas, il ressemblait aux autres. ouais ouais bien sûr, on va se un camion. Un... Oui, oui. Dans le feu, je <rire> suis dans le feu avec les bonnets. là attends, t attends, t attends, attends, attends, viens, viens. Les bons deux. Ouais, ah, je fais feu. Ah, quand je suis enflammé comme ça, ça fait la gueule. Putain. Je peux pas me prendre. acheter ouais, quelque part de hein. Je prends prendre des objets. Je prends le camion. mais tu qui trop te... Ah mais je peux prendre tout Non, ça c'est des défauts. Non. le camion. Non. Ah non, je suis pas assez puissant, oui. Le le rends, je prends Je qu'est-ce qu'il veut faire. Si je peux prendre des objets, c'est effectivement... Je peux, non Des petits objets. Je peux prendre des petits objets Il n'y en a pas ici, je peux pas en fait. non, un truc. Non, en ça n'a pas fait. Ouais, mais si je comprendrais l'anglais... peut-être un bug, il hein, faut peut-être le frapper finalement je sais pas, il veut se battre mais avec qui, il n'y a personne Zimani, il veut se battre avec qui oh il y a des bugs de fou. c'est magasin je peux pas prendre ces trucs je... faire quoi il faut éteindre le feu, vous êtes d'accord mais... Étonnant, je suis pas dans le feu. J'ai essayé de tuer. Je suis sur camion en feu, mais je suis pas feu. Partie où l'offre? Simplement prendre. rentrer dans le camion en fait. il est là. Mais comment il est.. Non mais j'y crois pas, comment il a fait Non mais n'importe quoi Mais, bon je comprends pas. Mais je restart la mission. Hein. et de nouveau bloqué ici. Ah, attends, il y a un truc au plafond, Si j'ai raté le français, j'aurais compris. J'ai eu pas en français, j'aime bien. En fois, un jeu, je ne veux pas qu'il soit en anglais. Non. Bon, pas beaucoup. Bon, ça dit quoi C'est pas grave, hein. c'est bien être accusé. A voler dans tous les sens. Il y a encore la vie. Juste pour savoir, oui, encore. Bon. Je pense qu'il y avait une histoire avec le camion. Mais... Bon bref, je sais pas ce qu'il faut faire, merci à tous de regarder cette vidéo, je vous laisse bientôt, tiens, vous les avez dit, je vais faire un...